Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'as rien réussi de toi-même. Même les souffle de vie qui te donne la force d'aller travailler, c'est Dieu qui te l'a donné. Bien-aimé, je me suis dit, je ne veux pas rendre Dieu jaloux à cause de ce qu'il m'a donné. Parce que si tu rends Dieu jaloux, il risque de te ravir ce que toi tu aimes là. Si c'est ton mari, alors mon mobile. Si c'est tes enfants, Dieu quand il est jaloux, il est pas bon de tout pour que toi tu sois stable pour que toi tu les cherches. Alors tu veux perdre ce que Dieu t'a donné? Non, bien aimé Ne rendons pas Dieu jaloux. Mettons Dieu à sa place. L'Église refuse d'obéir à la parole de Dieu. Les chrétiens ne veulent plus persévérer dans les enseignements. La Bible dit que tous ces morts, ce que j'ai cité là, qui s'est fait parmi. Les infidèles, les adultères, et tout, ils n'hériteront pas la vie royaume des cieux. Amen, bien aimé. Tout ce qui nous empêche là de venir suivre le Seigneur ne nous aide pas parce que ça va nous empêcher d'hériter les royaumes des cieux. Or que pourquoi nous, nous sommes devenus chrétiens? Ce n'est pas pour marcher seulement. Ce n'est pas pour rouler carrosse. C'est pour le royaume d'abord. Quand tu travailles mon frère, ma soeur, mets le Seigneur au centre de ce que tu fais parce que tout ce que tu gagneras ici sur la terre, ça restera Personne qu'on a enterré avec des maisons Personne qu'on a enterré avec des voitures Tout ce qu'il a travaillé durant toute sa vie Cherchant de pas manger Cherchant ceci, cela Tout est resté ici bas Et nous rentrons tels que nous naissons Alors ne perds pas ta vie chrétienne à cause des avoirs de ce monde Nous pouvons voir, avoir tout ce qu'il faut pour vivre Gloire à Dieu Mais d'abord l'essentiel C'est le Seigneur